Salut, toi! Est-ce que tu veux te transformer en petit kokabura avec moi? Oh, oh! On y va! Mini Yoga! Mini Yoga! Est-ce que tu reconnais où nous sommes? Nous sommes dans la brousse australienne où habitent plein d'animaux exotiques! <rire> hey! Une autruche! Bonjour, belle autruche. Oh! Allez! Respire l'air de la brousse australienne avec moi. On inspire... Oh! Quelle chaleur! Oh, monsieur, le soleil brille vraiment fort. Allez, on sort notre crème solaire pour protéger notre belle peau. C'est très important. On sort notre bouteille. On frotte nos mains. On en met sur nos bras, notre ventre, notre dos, nos jambes et nos pieds. Oh! J'avais presque oublié, notre chapeau, c'est très important pour protéger notre tête. Et Et nous voilà bien protégés. On s'échauffe maintenant. Tu peux faire comme moi ou comme ça. On se met à quatre pattes, comme ça. Et on va faire de grands cercles avec nos jambes. Et on commence par l'extérieur. On en fait trois. Un, deux, trois. Vers l'intérieur et un, deux, trois. Bon travail! De l'autre côté maintenant. On va vers l'extérieur et on fait trois cercles. Un, deux, trois. Vers l'intérieur et un, deux et trois. Ouh, bon travail. Et maintenant, on reste comme ça. On va former un C avec notre corps de ce côté-là. Et on forme un C de l'autre côté. Un C de ce côté-là. Un C de l'autre côté. Un C de ce côté-là. Un C de l'autre côté. Et un C de ce côté-là. Et un C de l'autre côté. Oh, bon travail! Et maintenant, on replie nos orteils. On pousse avec nos mains. Nos fesses sont en haut. Notre tête en bas. Et on fait pédaler nos pieds. Oui, on pédale. On pédale. Oh, ça fait du bien, hein? On inspire. On avance pour faire la planche. Et on reste comme ça pour un moment. On inspire. Et on expire, on inspire, on expire et on descend doucement. On inspire, on recule les épaules, on soulève la poitrine on regarde vers le ciel. On expire, on retourne à quatre pattes, on replie les orteils, on remonte et on fait pédaler les pieds. Bravo, bon travail! Allez, on refait cet enchaînement. On inspire, on fait la planche, on expire, on inspire, on expire, on descend doucement, on inspire, on relève la tête, on expire, on retourne à quatre pattes, on replie les orteils, et on pousse avec nos mains, la tête en bas, les fesses en haut et on pédale avec nos pieds. Es-tu capable de faire ça une autre fois? On y va! On inspire... On expire... On inspire... On expire... On descend... On recule les épaules... On expire... On retourne à quatre pattes... On replie les orteils... On remonte... Et on fait pédaler nos pieds! <rire> Bravo! Et maintenant, on marche vers nos mains. Et on se relève tranquillement, déroulant le dos doucement, la tête en dernier. Nous voilà bien échauffés maintenant. Savais-tu que la respiration est très importante en yoga? Allez, on va faire un petit exercice. Tout d'abord, on s'assoit sur nos fesses, les jambes entrecroisées, on va faire des respirations d'astronaute. On enfile notre casque. et On place notre main sur notre ventre. On inspire par le nez. Et on expire et on fait ça. On se croirait vraiment dans un casque d'astronaute. <rire> Allez, on le refait. On inspire. Et on expire. une dernière fois. On inspire et on expire. Bon travail! On se relève maintenant et on va explorer l'espace. On inspire et on expire. On inspire Parfois, lentement, on inspire et on expire. Oh, bon travail! Et n'oublie surtout pas de bien respirer tout au long de notre aventure, d'accord? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Tu vas voir. Maxi! Oh, wow! César au Vous allez bien? Oui! oui! Est-ce que vous voyez le kangourou qui saute là-bas? Oui! Je crois qu'il essaie de nous dire qu'il est temps de partir à l'aventure! Hey! Hey! On y va! <rire> tu entends ce que j'entends? Oui! C'est le cri du kookaburra! Kooka-quoi? Du kookaburra. Il oui. ressemble à ça. C'est un oiseau qui vit en Australie. On dit même que son cri ressemble à un rire humain. <rire> tu entends? <rire> César, Odessa, mon ami, il est temps de se transformer en petit kookaburra! Ouais. ouais! Fais comme nous. Écarte tes pieds, prends une grande inspiration, active tes doigts magiques et on se transforme en petit kookaburra! Coucou, coucou, cookaboura. kouka coucou, cookaboura. Oh, mais, savez-vous comment se déplace un cookaboura? Il vole! Il vole! Oh, oh oui! Il vole! Chante et vole avec nous, petit cookaboura. Vol, vole, Vol, vole, cookaboura. Vol, vole, Vol, vole, cookaboura. Vol, vole, vole, cookaboura. Vole, vole, cookaboura. <rire> Bravo! Vous volez super bien, mes petits kookaburras. Que l'aventure commence! Ouais! Oh. Oh, oh, oh. Tu entends ce que j'entends? Oh oui! On dirait des kookaburras qui sont en train de chanter. Mais où sont-ils? Là-haut! Oh. oh oui! Tu oh oui! Il y a plein d'oiseaux kookaburras perchés sur une branche d'arbre. Oh, oh, wow! Ils ont vraiment l'air de s'amuser. <rire> Ils sont en train de chanter cette chanson. Allez, chantez avec nous. Ha ha ha, Nous sommes des kookaburras. On aime rire hippie hip, pépoura. <rire> hey, hey! Oh wow! Quelle belle chanson. Et si on allait les rejoindre? Oui! Allez, on y va. On arrive! À 3, on vole! 1, 2, 3... Oh! On essaie encore! 1, 2, 3... Oh! Une dernière fois. 1, 2, 3... Oh! On n'y arrive pas! Nos ailes ne sont pas assez fortes. On ne peut pas voler. Mais ce n'est pas grave. Avec un peu d'exercice et de musculation, on arrivera, car tout est possible. N'est-ce pas, mes petits kokaburras? Oui, tout est, est possible. possible! Ah, excellent! Tu peux faire comme moi ou faire comme ça. On se met à quatre pattes. Et on fait la planche. Et on fait ça pendant cinq secondes. Et on compte. Un, un deux, deux, trois... Quatre, cinq! Excellent! Et on descend doucement les coudes près du corps. On pose les genoux et on pousse avec nos ailes. Bravo! On se tourne légèrement de ce côté-là. On pose notre genou et on lève notre aile vers le ciel. On inspire, on expire, on descend notre aile sous notre ventre. On inspire, l'aile vers le ciel, on expire notre aile descend. Vous avez bien compris. On recommence. On inspire... et on expire. Bravo! Maintenant, on étire notre dos. On inspire... On amène notre aile vers l'arrière pendant 5 secondes. 1... 2... 3... 4... 5... Bravo! On retourne à quatre pattes et on étire notre aile sous l'autre aile, comme ça. Et on inspire. Et on expire. Bravo! Et on fait la même chose de l'autre côté. On se met à quatre pattes. On fait la planche pendant cinq secondes. Un, deux, trois, quatre... Cinq. Excellent. On descend doucement les coudes près du corps. On pose les genoux et on pousse avec nos ailes. Bravo. Et on tourne notre corps de ce côté-là. On pose notre genou. On inspire. On lève notre aile. On expire. Notre aile descend sous notre ventre. On inspire. Notre aile vers le ciel. On expire. L'aile descend. Et on inspire. Et on expire. Et maintenant, on étire notre dos, notre aile vers l'arrière. Et on compte jusqu'à cinq. Un, Un, deux, trois, trois quatre, quatre cinq. cinq. Bravo, mes petits kookaburras. Et maintenant, on se remet à quatre pattes. Et on étire l'autre aile sous notre aile, comme ça. Et on inspire et on expire. Bravo, tout le monde. Et on se met maintenant en petite boule. Nos bras vers l'avant. Inspire. Et on expire. Mmh. Tu entends ça oh, oh! Ce sont nos amis, les Kukabura, qui nous appellent. Ils veulent qu'on les rejoigne. On arrive, les amis. <musique audible> ouais, on arrive. Écoute-les, ils chantent leur chanson. Allez, on fait comme eux. Nous sommes des Kukabura. On aimerait les Bon, je crois que nous sommes prêts pour finalement voler. On y va à trois. Un, deux, trois. Oh! On essaie encore. Un, deux, trois. Oh! Toujours pas. Une dernière fois. Un, deux, trois. On n'arrive toujours pas à voler. Oh! Oh! Nos ailes ne sont toujours pas assez fortes pour voler. Mais ce n'est pas grave. On va trouver un autre moyen pour se rendre en haut de l'arbre. Car tout est possible, n'est-ce pas, mes petits kokabura? Oui, tout est possible! Tout à fait. Bon, quelle est la solution? <coughs> oh! Laisser un koala! Oh! Mais oui! <rire> <rire> hein? Bonjour! Je m'appelle Kira. Kira le koala. Bonjour, Kira le koala. Sais-tu à quoi il ressemble, le koala? À ça. On dirait un petit ours avec un gros nez et de grandes oreilles. Est-ce que je peux vous aider, petit kookaburra? Oui! oui! Oh oui! Euh... Nos ailes ne sont pas encore assez fortes pour voler. On aimerait bien se rendre en haut de l'arbre pour chanter avec nos amis les Kukabura. Oh oh! Mais c'est votre jour de chance, car nous, les koalas, nous sommes doués pour grimper aux arbres. Allez, embarquez sur mon dos. Oh, mais oui! Et on embarque sur le dos de Kira, le koala. Accrochez-vous! Oh oh! Allez, grimpe et chante avec nous ha ha hey hé-hé-hé, hi-hi-hi, ah ah ah nous sommes des ah ah On grimpe comme des koalas ah ha ha ah hé hé ah hi nous ah ah ah hé, hi, hi, hi, hi, oh, uh, uh, nous ah ah des ah ah ah Oh, bravo! Vous c'était très amusant de grimper avec toi. Très, très amusant. Oh, oh, pas de problème, ça me fait plaisir. À la prochaine, mes petits kookaburras. À, à la prochaine, prochaine Kira. <truits> Et nous voilà finalement en haut de l'arbre avec tous nos amis kookaburras. Youpi! Youpi! il oh, salue, il salue, il salue! Oh, vous êtes finalement arrivés, mes petits kookabouras. Oh, oh, on peut finalement chanter tous ensemble. Hip, hip, hurrah! Hip, hip, hip, hurrah! Allez, installez-vous sur une branche d'arbre. On se tient sur une jambe et on place notre pied contre le bas de notre jambe. Et on y va. Chantez avec nous! Ah, ah, ah eh, eh, eh, eh, oh. Nous sommes des coca On aime rire hip hip oh, oh. Et on chante de l'autre côté. Et on y va. Nous sommes des coca On aime rire hip hip oh, oh! Wow! On chante tellement bien! Ouh. Nous sommes en train de tomber de l'arbre. Oh, oh! non. Allez, on se met sur le dos. Mmh. Et on tombe. Ah! Ah! Uh -huh! Et les amis Koukaboura, c'est le temps d'essayer de voler. On se met sur notre ventre. On soulève la poitrine, nos ailes derrière nous. Et on bat des ailes le plus fort possible. Uh! Tout est possible, n'est-ce pas, mes petits Koukaboura Oui, tout est possible. Oh, oh, oh, oui! Oh. Mais regardez, nous sommes en train de. de. voler! Oh, oui, on vole! Oh, oh. Et on atterrit. Oh. Tu peux faire comme moi ou faire comme ça. On se met en petite boule et on relâche. Et voilà, notre aventure yoga est déjà terminée. Sur nos fesses, les amis, les jambes entrecroisées. Je me suis vraiment amusée à passer du temps avec toi. Est-ce que tu t'es bien amusée, petit kokabura Nous aussi, hein? Oui. Allez, on ferme les yeux et on prend un moment pour se féliciter pour un beau travail. On voulait chanter en haut d'un arbre avec tous nos amis Kokabura Mais on ne pouvait pas se rendre parce qu'on ne pouvait pas voler. Mais heureusement, notre ami Kira, le koala, nous a aidés à grimper l'arbre. Et on a finalement pu voler, chanter et s'amuser avec nos amis Kukabura. Nous sommes tombés d'un arbre, mais grâce à notre débrouillardise et nos exercices, on a pu voler. Ah! On inspire,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 Merci Odessa. Merci Lexi. Merci César. Merci Lexi. Et merci à toi aussi. Merci. merci. Je m'appelle Lexi et je te dis à la prochaine pour une autre aventure de mini yoga. Mouah! <rire>